Bonjour les amis, une erreur que font beaucoup de traders débutants est de chercher à trouver des opportunités sur 10 marchés à la fois. Or chaque marché a sa spécificité, il va bouger d'une certaine manière, il va y avoir à certains moments des mouvements puissants et des mouvements plus faibles. Donc si vous débutez en trading ne cherchez pas à trader et à arriver à la gestion de 10 marchés différents, ça va être hyper compliqué, c'est quasiment impossible d'être bon sur tous les marchés. Il vaut beaucoup mieux vous spécialiser sur un marché, voire deux marchés. Moi ça fait des mois que je traite essentiellement le DAX et le Dow Jones. Pourquoi le DAX Eh bien parce que le DAX euh, c'est l'ouverture des marchés qui est assez euh, puissante le matin vers 8h euh, en France, c'est 7h chez moi ici à Tenerife et donc euh, on a des beaux mouvements à ce moment-là, on peut faire euh, des beaux scalps et parfois c'est l'initiation d'un mouvement qui va durer toute la journée. Donc bien sûr il faut savoir gérer cela, il faut euh, éviter de faire euh, des trades avec des pertes en début de journée, mais si vous savez couper rapidement vos pertes comme ce que j'enseigne dans mes formations, eh bien vous avez de très grosses opportunités donc à 8 heures du matin. Vous pouvez même prendre des trades avant, donc avant l'ouverture des marchés, donc euh, si vous tradez euh, le DAX c'est tout à fait possible. Et ensuite l'après-midi à ce moment-là, vers 15h30 chez vous, 14h30 chez moi, c'est le Dow Jones qui démarre et là on peut faire également donc à l'ouverture du marché à 15h30 des beaux mouvements euh, assez puissants, plus puissants que sur le DAX la plupart du temps mais avec ces deux marchés je peux vous assurer que vous ne devez pas chercher plus, que vous ferez beaucoup d'argent rien que sur ces deux marchés. Donc inutile de chercher à trader 5 ou 10 marchés, si vous, dé, si vous débutez vous allez à la catastrophe. Comprenez comment fonctionne un marché, c'est déjà plus classé. Donc Donnez votre priorité éventuellement si vous voulez commencer avec l'euro-dollar qui est un peu moins, moins vif que, que le DAX, mais moi depuis des mois j'ai laissé tomber l'euro-dollar parce qu'il y a certains jours où il ne bouge pas, alors que le DAX lui il bouge. Donc rien que sur le DAX le matin vous pouvez faire déjà pas mal d'argent, ça bouge très rapidement, vous pouvez faire quelques, quelques points en quelques trades et ça vous rapportera déjà. Euh, quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros selon l'effet de levier, selon le capital que vous avez, mais ne cherchez pas des opportunités sur, euh, sur 10 marchés différents, c'est très difficile de bien se positionner, il faut d'abord faire une analyse, il faut savoir à quel moment vous avez une bonne probabilité que le marché va monter ou que le marché va descendre, donc ça demande une analyse, une analyse préliminaire, ça si vous le faites sur 10 marchés différents c'est beaucoup trop de travail, donc concentrez-vous sur le DAX et sur le Dow Jones l'après-midi si vous voulez trader l'après-midi et vous aurez plus qu'assez d'opportunités tous les jours pour faire de très beaux trades. Donc je le dis régulièrement, il y a, il y a des gens qui, qui m'appellent et qui me disent « voilà je trade ça, je trade ça, je trade ça » Mais c'est inutile, c'est inutile parce que vous vous compliquez inutilement la vie et vous risquez de perdre plus que vous ne pouvez gagner en multipliant le nombre de marchés différents. Donc le DAX le matin à 8h et le Dow Jones l'après-midi à 15h30, c'est plus qu'assez. Vous avez de quoi remplir votre porte-monnaie et votre journée avec ça. Donc je vous assure, vous devriez suivre mon conseil. Euh, vous pouvez éventuellement mettre des commentaires et m'expliquer sous la vidéo ce que vous tradez ou pourquoi vous ne tradez pas les mêmes marchés que moi. Si vous trouvez des marchés plus intéressants que d'autres, vous pouvez en parler mais je vous invite à regarder le DAX et le Dow Jones et vous verrez que vous avez des mouvements extrêmement intéressants. Bien sûr il faut à ce moment-là comprendre comment fonctionnent ces marchés, à quel moment rentrer, tout ça je l'explique dans mes vidéos puisque je me spécialise actuellement sur le DAX et le Dow Jones. Peut-être que dans deux ans, dans trois ans, je verrai qu'il y a d'autres opportunités sur d'autres marchés, mais en tout cas pour le moment, le DAX et le Dow Jones ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais vous donner pas mal de conseils et vous avez déjà la possibilité de suivre ma formation sur laquelle vous pourrez donc apprendre à trader le DAX et le Dow Jones. Donc Vous avez un lien sous la vidéo, vous avez un lien ici au-dessus de la vidéo et vous verrez qu'avec ces formations, il ne vous faudra pas des années avant de devenir rentable. En quelques jours, vous arriverez à maîtriser une méthode de scalping très efficace et scalping ça veut dire aussi que vous pouvez parfois faire des trades bien plus longs qu'un simple scalp parce que si vous regardez par exemple le DAX ou le Dow Jones, vous voyez que certains jours le marché fait des, des centaines de points euh, sur la journée. Donc euh, il y a des opportunités autres que celles du scalping et le scalping ne vous limite pas. Ça ne vous limite pas à faire euh, de, de simples petits trades. Donc c'est une erreur que beaucoup de gens pensent. En s'imaginant qu'on est limité avec le scalping, non avec le scalping on peut faire énormément de choses. Voilà je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos, au revoir.